C'est vraiment tout le temps bon, une bonne choucroute, et c'est vraiment tellement facile à faire. Si vous débutez avec les fermentations, commencez avec cette recette, elle est vraiment super facile. J'espère que cette recette vous a donné le goût de faire de la choucroute. En tout cas, moi ça me donne pas mal le goût d'en manger. Euh, vous pouvez le manger vraiment avec n'importe quoi. Quand vous commencez, à euh, une salade, un plat de, un, de viande, un poisson, n'importe quoi. Essayez sur des toasts, le matin, avec du beurre de pinnette. Euh, blague à part, ça se mange vraiment avec n'importe quoi. Mais essayez, euh, essayez tout simplement, vous allez l'adorer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager à vos amis. Et euh, n'hésitez pas à poser des questions, commenter. Au plaisir, bonne fermentation.